On en vient à cette invention pour le moins étonnante, des vêtements qui permettent de lutter contre le mal des transports dont 40% des français souffrent. Des pulls ou pantalons ou encore des lunettes high-tech, tout aussi efficaces qu'un traitement chez un spécialiste. Emmanuel Michel, Adrianos et Ingrid Carré. Monitrice de voile sur la plage de Pornichet, Agathe a toujours été plutôt à l'aise sur un bateau. Mais dès qu'elle descend dans la cale, elle ressent des ballonnements. Là où ça me sert surtout, c'est quand je suis dans la cabine pour aller bricoler quelque chose ou quoi mais aujourd'hui, fini la nausée. La jeune femme a un petit secret, un t-shirt anti-mal de mer sous sa veste. Il y a sûrement une base psychologique, mais ça marche. Donc, il y a sûrement euh, il y a quelque chose dans, dans la matière, donc euh, donc c'est physique, c'est sûr. Physique et technologique, à ses débardeurs, ses pulls ou ses vestes, a été ajoutée une membrane utilisée jusque-là par des pilotes de chasse et des astronautes. Une membrane spécifique euh, qui a pour propriété de refléter les infrarouges que le corps émet en permanence. L'idée est d'agir sur le, le réchauffement bien au profondeur des muscles, euh, ce qui a pour propriété d'améliorer la tonicité musculaire. Euh, et la tonicité musculaire, l'activité, la, permet d'améliorer un état de mal-être en mer ou même en voiture. Des vêtements qui seraient efficaces dans 80% des cas